C'est terminé. Nous l'avons arrêté. Non. Les dégâts sont trop importants. Ils vont sûrement se... faisons pas le poids, il faut qu'on parte maintenant Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici, c'était la cinématique tout simplement de la fin du raid euh, contre Razaghet, donc euh, le caveau des incarnations. Euh, alors, la vidéo, <rire> ce qui arrive après, c'est tout simplement une autre cinématique qui est en jeu. Je vais débriefer un petit peu déjà ce qu'on a vu et euh, ensuite je mettrai l'autre. Mais juste, fallait que je vous explique parce que c'est un peu bizarre, la capture est, euh, est étonnante, dirons-nous. Puisque euh, malheureusement, nous n'avons pas la cinématique euh, in-game en bonne qualité sans l'avoir récupéré en stream. Donc c'est un petit peu compliqué. Vous avez en fait bah du coup moi qui parle pendant ce temps puisqu'on était en stream je découvrais euh, la cinématique pour la première fois, etc. Donc il y a quelques petits commentaires, ce qui fait que le visionnage va être un peu particulier, je m'en excuse euh, tout d'abord. La qualité aussi de la cinématique malheureusement n'est pas disponible sur euh, le YouTube, que ce soit en, en, en VO ou en VF pour le moment. Donc merci à Evan d'avoir tout enregistré pour qu'on puisse tout avoir, puisque eh bien il y a des choses très importantes. Alors la cinématique pour commencer euh, est intéressante, puisque j'ai déjà j'ai pu faire le raid, le raid face à Razaghet, le combat était assez intéressant. Euh, C'est vrai que d'ailleurs, d'abord, mon, mon avis, mon point de vue sur le raid. Mécaniquement, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais pas énormément. Mais après, bon, voilà, moi, je, mécaniquement, euh, mon avis, voilà, c'est vraiment très, très personnel. Je trouve que Dragonflight, c'est une extension qui... Se, euh, qui... Enfin, c'est pas moi, hein, d'ailleurs, les devs ne s'en cachent pas, que c'est vraiment gros hommage à classique. Et c'est vrai que dans les mécaniques des boss, alors j'ai pas non plus été en mythique tout ça, tout ça, mais euh, je, je, je trouve qu'il y a pas énormément de boss très intéressants. Il y en a 4 euh, à tout casser, je dirais. Mais bon, voilà, ça c'est mécanique, on s'en fout. Maintenant, ce qui vous, si, qui vous intéresse normalement en regardant ma vidéo, c'est plutôt euh, le lore. Et d'un point de vue lore, j'ai été euh, déçu, mais pas vraiment surpris. Enfin, Je sais pas trop, c'est difficile à, à conclure, en tout cas parce que cette, ce raid, en fait, il n'y a pas grand chose. Il n'y a, y a pas grand chose d'un point de vue lore. Euh, je ne m'attendais pas à avoir énormément de, de révélations, de choses exceptionnelles et tout, mais il euh, n'y a rien en fait, d'un point de vue lore, ce, dans le raid, il n'y a rien, il n'y a vraiment que dalle, euh, le, le début est assez hallucinant, euh, parce qu'en fait, l'introduction de raid, c'est possible, c'est probable qu'il y ait eu des changements, et qu'on ait la version finale qui est un petit peu légère, puisque bon, au moins il y a une quête d'introduction au raid, et ça c'est très bien, euh, donc c'est Alex qui est avec nous, finalement il y a Razaghet qui vient... Finalement, Alex Trasa nous demande de l'aide, tout ça, tout ça, au niveau de la pierre des aspects. Elle n'arrive pas à la réactualiser, enfin, elle n'arrive pas à la réparer. Euh, elle est toute seule, donc elle, à quoi elle s'attendait en même temps Le principe des aspects, c'est qu'il soit 5, tout ça, tout ça. Mais au final, euh, Razagat arrive, il semblerait qu'il y ait eu quelque chose sur la pierre. Euh, en tout cas, ils n'arrivent pas à la réveiller. Euh, donc, la pierre d'aspect, hein, la pierre des aspects, pas la pierre d'un aspect, mais la pierre de tous les aspects, qui se trouve devant le, le, le, le, fort, enfin, le, le fanal de tir. Et du coup, eh bien, euh, s'en va euh, libérer les incarnations, c'est pour ça qu'elle fait un trou dans le, dans le caveau. Elle a enfin trouvé justement le repère, le repère des, des incarnations primordiales, et Alexstrasza, eh bien, nous dit euh, nous demande de l'arrêter, et au final, Alexstrasza, quand on arrive dans le raid, eh bien, elle n'est pas là. Alexstrasza n'est pas là, Alexstrasza euh, apparemment explique, a expliqué à Kalegos parce que Kalegos arrive avec Khadgar, comme vous les voyez, hein, ils sont juste là, et les deux eh bien, euh, nous explique, alors c'est bien au moins il nous l'explique, mais euh, que euh, au final, il y a le Kirin -Tor qui est là, donc on est censé représenter un petit peu le Kirin -Tor. on verra dans un chronicle euh, futur, ultérieur, si jamais il arrive, euh, comment ce sera conclu, mais sur le papier c'est censé être mais euh, enfin Khadgar pardon, j'ai vais dire Medivh, Khadgar et le Kirin -Tor qui sont censés intervenir avec l'aide de certains dragons, de tous les vols, mais... Alexstrasza n'est pas là. Alexstrasza, il semblerait que ses blessures contre Razaghet n'est pas tout à fait guéri, et ça on peut le comprendre, mais alors pourquoi l'avoir mise en introduction du raid Pourquoi ne pas avoir mis plutôt, par exemple, Calegos et Khadgar, vu qu'ils sont dans le raid Donc c'est très étrange, je dirais, la quête d'introduction. C'est bien, bien d'avoir une quête d'introduction de raid, hein, je suis vraiment très content de ça, mais au final, on se dit, bah, pourquoi elle est là pour l'introduction, alors qu'au final, elle va pas se battre contre elle, machin, Enfin, c'est très bizarre, je trouve, la manière dont c'est fait. Euh, je vous parlerai peut-être, mais pas dans cette vidéo mais je vous parlerai probablement peut-être d'un truc euh, euh, enfin on en a déjà parlé en stream mais euh, il est le caveau ne devait pas être là à la base, il devait être euh, au sud vers la travée azur, ce qui expliquerait pourquoi dans le raid en fait il y a euh, Kalegos et Khadgar et pas du tout à l'extraza et qu'en fait il y a eu un rattrapage après par la cinématique qui amène à l'extraza, c'est tout à fait euh, c'est possible parce que c'est très étrange. Et pour le coup, l'absence de Nosdormu, euh, dans le carré de Nosdormu ne vient pas, euh, grande surprise. Mais ce qui est génial, c'est la phrase que euh, Kalégos... Je sais plus si c'est Kadgar, je crois que c'est Kalegos qui la prononce, euh, qui dit euh, que, en gros, euh, Nosdormu ne vient pas car il est accablé par le par la fatalité, le poids de sa destinée, un truc comme ça. Et on est là, mais... Allô C'est le destin du monde qui se joue et toi tu nous la joues euh, Dark Sasuke de 15 ans qui boute dans sa chambre exceptionnel, un hein, os toujours aussi brillant bien sûr, toujours aussi utile. Et du coup, eh bien, il n'y a aucun. Euh, Irion, Ebissian et Sabellian ne sont toujours pas là. Donc, euh, alors eux ils se battent, la citadelle d'obsidienne tout ça, tout ça. Mais ils sont pas là. Et là, pour le coup, il n'y a aucune explication. Le vol vert méritera eh ben elle méritera pas d'être là. méritera la grande absente de tout Dragonflight. Hein, pour le coup, euh, on n'a pas de campagne <rire> avec le vol vert. C'est exceptionnel. Enfin, on n'a rien. C'est impressionnant. Et elle n'est pas là sur aucune des cinématiques, rappelez-vous le pré-patch, les cinématiques que j'ai déjà analysées, autres, elle n'est pas là, donc euh, elle n'a pas le droit euh, aussi d'intervenir dans le raid, c'est quand même assez impressionnant, donc Calegos avec Kadgar sont les seuls à intervenir dans le caveau des incarnations, ce qui fait que dans tout le raid, et eh bien on va se battre contre certains boss, très peu ont été introduits euh, au préalable, heureusement il y a Razaghet, il y a Kurog donc le chef des primalistes, et euh, donc on a Eranog aussi, qui avait été euh, qui avait été... Euh, et, enfin, qui avait été introduit par les quêtes de, euh, près de Valdraken, donc c'est vrai que c'était peu de boss connus au final. Et un truc très étrange aussi au niveau d'un boss, c'est euh, Datea, Datea je crois, Datea avec le conseil des primalis le, les quatre euh, représentant chacun un élément, Datea c'est tout simplement quasiment Corolles, Corolles c'est l'élève de la nuit des plaines d'Onara, c'est quasiment très pour très elle, en termes d'utilité, elle utilise les pouvoirs de, du vent et de la foudre etc., mais euh, pour le coup, et eh bien, Corolles, euh, elle était chauve et elle avait une énorme balafre sur la tête. Et euh, Datheas, c'est une elfe de la nuit assez standard. Et je ne comprends pas l'intérêt de ne pas avoir utilisé Corolles. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que Corolles meurt au pleine d'honneur, mais pourquoi l'avoir tué en fait Parce que c'est vraiment un copier-coller. C'est une elfe de la nuit, je, visiblement euh, chamane, on va dire, euh, visiblement euh, détentrice des pouvoirs du vent et de la foudre. Comme Corolles, c'est les mêmes, je ne comprends pas pourquoi dans le raid ils, ont, ils se sont pas servi de ce personnage qu'ils avaient créé dans les plaines de Nara, qui a, a été apprécié par une partie des joueurs en tout cas, j'ai déjà vu des artworks euh, tomber un petit peu partout euh, sur Twitter, donc je, je, je ne comprends pas pourquoi ils ont pas, et surtout que data on l'affronte deux fois dans le raid, je ne comprends pas pourquoi ils ont pas mis Corolles en fait, c'est très très très étonnant. Donc au final le raid, euh, on a très très peu de choses, très peu d'éléments de lore en fait, hein, même le raid en lui-même d'un point de vue euh, apparence est assez euh, fade je trouve, mais euh, on, a, on a très peu d'éléments, encore une fois bah, certains s'attendaient peut-être à du développement sur Kurog, hein, pourquoi il a choisi les primalistes, tout ça tout ça, on n'en sait rien, hum, que dalle, et les, le, même j'aurais un... Un, un point noir à lever, c'est tout simplement Razaget et Kurok qui, dans le raid, eh bien passent pour des gros connards, ce qui est pas du tout montré dans le dans le Pex. Hein, si vous faites les quêtes, etc. Globalement, euh, Razaget, tout comme Enfin, euh, bah Kurok, il apparaît même pas dans le Pex, hein, donc comme ça c'est fait. Mais euh, Razaget euh, et la cause primaliste, ils apparaissent vraiment comme des des, des personnes qui ont une cause, enfin qui, euh, qui font pas ça juste parce que ce sont des méchants, ils ont vraiment un, un idéal, ils veulent, enfin ils considèrent que les titans ont amené la discorde et le problème, enfin plein de problèmes sur euh, sur Azeroth et que les vrais gardiens et la légitimité, bah, c'est les éléments en fait. Hein. Donc euh, dégager, euh, le, dégager l'ingérence des titans qui sont une force extérieure, etc. Ça, pour revenir sur le côté primordial, le côté, euh, le côté élémentaire d'Azeroth. En soi, c'est pas déconnant, en fait. En soi, c'est absolument pas déconnant, et ça les fait pas passer pour des méchants. Ils ont justement, en plus, des, des races mortelles, etc. Après, Razagat est assez fier, assez hautaine, hein, mais c'est un dragon, et les dragons ont ce côté un petit peu supérieur. Hein. C'est pas euh, propre. Euh, euh, nos dragons, à nous aussi, ils ont un petit excès de supériorité. Hein, euh, donc euh, C'est pas, pas, pas du tout déconnant. Et dans le raid, il y a un moment donné où elle lâche... Euh, elle lâche une punchline à Data justement en disant euh, « De toute façon, euh, je t'aurais tué si je t'avais si pas donné ce pouvoir, je t'aurais déjà tué. » C'est très très très très étrange, un truc qui n'a pas du tout été montré par Azageth au, au préalable. Et Kurog qui envoie ses primalistes qui meurent les uns après les autres, il dit « De toute façon, je m'en fous, j'en aurai d'autres pour vous sacrer, pour, vous êtes que de la chair à canon, etc. » Je suis en mode « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Oui, euh, parce que vraiment, a, si je, je dois rappeler un point fort... Alors, les Primalistes, c'est pas forcément dans les que les points forts, hein, parce qu'encore une fois, on n'a aucun contexte sur eux, mais euh, pourquoi ils sont là, etc. Kurok, par exemple, hein, son lien avec Magata, avec les les, les totems sinistres et tout, pff, on n'en sait rien. Alors, il y a un objet qui est lâché par Kurok, qui est le cap, la, la capuche de, de, de Magata. Voilà, voilà. c'est tout ça. <rire> Waouh, incroyable. Et on n'en sait Enfin, genre, c'est vraiment hallucinant. Mais euh, au moins dans le, dans, le, dans le pexing, on va dire, dans les quêtes principales de Dragonflight, on avait quand même ce, ce sentiment de... Enfin je trouve les primalistes étaient très bien, très très bien... Euh, alors quand je dis les primalistes, c'est plutôt Razaghet et les incarnations primordiales avec, et son rapport avec ses cultistes hein, globalement. Mais je trouvais que c'était assez intéressant. Il y avait vraiment l'idée de convertir les autres à leur cause, etc. etc. Et là, si j'ai... Si dans le raid, c'est juste des, des vilains euh, des années 70, quoi, C'est euh, nous sommes très méchants, euh, on va tuer la gentille, euh, tout ça, tout ça, quoi. Donc c'était très étrange. Voilà pour le contexte, quand le combat contre, contre Razaghet se passe au niveau vraiment des prisons, euh, des euh, incarnations, tous ceux qui, qui auront craché sur Zereth Mortis et euh, Shadowlands comme quoi c'était de la, la science-fiction euh, dégueulasse et que là on est de retour vraiment à de l'héroïque fantasy incroyable euh, probablement vous n'avez pas vu les prisons vous n'avez pas vu les complexes titans bien sûr parce que bon déjà eu lieu à l'époque mais euh, on a quand même euh, les prisons <rire> des incarnations primordiales on, dir on dirait vraiment des stases de Zereth Mortis euh, ou des négociants c'est assez hallucinant et donc eh c'est des espèces de capsules euh, qui font un peu œuf avec un, un, une espèce de grand, de grand halo qui tourne autour et euh, donc on a les quatre enfin les trois les incarnations qui sont euh, qui sont autour de la salle quand on, tue, quand on tape Razaghet. Et à un moment donné, en fait, pendant le combat, Razaghet euh, fragilise les, les stases, hein, fragilise les prisons. Et donc, eh bien, ça se passe à la fin. Razaghet meurt, donc Razaghet est tué. Qu'est-ce que je pense de, la, de Razaghet au final Razaghet, eh bien, ce qui est assez... Euh, Razaghet a l'exploit de m'avoir fait aimer un personnage qui est un proto -draic. et Moi, je trouve les proto drek dégueulasses. Je les ai toujours trouvés très moches. Hein, et ils ont été réalisés en ce sens, d'ailleurs. Hein. Donc, au final, Razaghet, euh, c'est quand même assez bluffant de m'avoir fait aimer un proto -draic. Et Razaghet, elle a eu un certain charisme. Et dans la grande histoire de Warcraft, il y a des chances que beaucoup de choses soient euh, mises aussi autour d'elle, etc. Euh, via les flashbacks et autres. Donc, Razaghet, ça me fait beaucoup penser à Lichen, et je dis pas en mode parce qu'elle a le pouvoir de la foudre ou tout ça. Mais Razaghet, en fait, un peu comme Lichen, c'est un méchant qui a eu une énorme importance dans son extension, et au final qu'aura quand même ça, une trace écrite dans la grande histoire de Warcraft, qui aura su avoir un certain charisme qui est explosé en un patch, certes, mais en ayant eu des, je dirais, des conséquences et en ayant des... Euh un intérêt scénariste important, et avoir eu un certain temps d'antenne, donc euh, un certain temps d'écran plutôt, donc au final ça fait plaisir, je dirais, euh, Razagette c'est cool, même si c'est vrai que euh, <rire> bon bah au final c'est déjà fini pour elle, mais euh, non, elle aurait eu, une, elle aura eu un, un impact intéressant je trouve, maintenant razaguette est tuée, donc ça c'est le petit euh, voilà, donc elle meurt dirais, elle meurt déjà, euh, et au final eh bien elle a réussi quand même, euh, c'était évident qu'elle allait réussir, elle a réussi Sinon l'extension se termine. Hein. Donc elle a réussi à libérer les incarnations primordiales. Donc on a, pour le petit rappel, nous avons donc euh, Viranos ou Viranote qui est une femme, hein, d'ailleurs qui est une dragonne dragonne de glace. Nous avons Firaka euh, qui d'ailleurs, très étonnant, pour préparer cette vidéo j'ai regardé, en VO c'est Firak. Et, donc avec deux K, euh, f y r a 2 deux K. Et en français c'est Firaka. Et je sais pas pourquoi. Pourquoi ils l'ont... Euh, ils l'ont traduit avec un A à la fin, Ça, je ne comprends pas les mystères de l'AVF, hein, des fois c'est très étonnant. Et euh, après ce qui est bien c'est qu'on a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, c'est que Firaka, dans le bassin de l'Essence rubis, si vous faites des, des donjons et autres, et eh bien il y a Piraka et au final ils ont remplacé le P par AF, mais sinon c'est écrit de la même manière, donc Firaka. Euh, et enfin bien sûr le dernier c'est Iridicron. Très rigolo par contre, la VF dans cette cinématique dit euh, Iridicron et Iridicron, ah, c'est dans la cinématique d'après, ils disent les deux, Iridicron et Iridicron, moi je dis Iridicron. Donc euh, voilà, Iridicron, on va en reparler, notamment ce plan quand même, hein, vous rappellera un certain dragon, euh, dès mon premier visionnage, je, je, je rigole, donc voilà, je vous préviens, on voit d'ailleurs que c'est Iridicron qui avait déjà été évoqué dans les scématiques du pré-patch que j'ai déjà analysé, je vous mettrai les liens dans, la, dans les commentaires ou, ou en haut, en fiche, mais euh, donc c'est Iridicron qui est vraiment mis en avant, encore une fois, on l'entend parler, c'est lui qui attaque euh, Khadgar et Kalegos, euh, et donc, c'est celui qui a vraiment le plus de temps d'écran. De temps on a déjà évoqué, il y a aussi les quêtes de, de Tarjin l'aveugle. Donc, un Jaradin qui raconte un petit peu l'histoire de sa race. Et au final, on sait que les Jaradins, c'est un des rares trucs qu'on sait des Jaradins. Mais les Jaradins, apparemment, avaient aussi fait un pacte avec l'une des quatre incarnations primordiales. Et on sait que cette quatrième incarnation primordiale, c'était Iridicron. Donc, Iridicron, c'est probablement celui des trois incarnations autres que Razageth qui a été le plus évoqué. Et on va le voir avec la cinématique qui arrive, mais Eridicron devra avoir beaucoup d'importance dans Dragonflight. Voilà, je me remute. Euh, désolé pour les, euh, les, les commentaires dans cette vidéo. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on a dû la récupérer. Mes amis, nous avons senti une grande agitation sous terre. Et nous avons craint le pire. C'est une belle cinématique. Yes. Razaghet est morte. Mais. C'est congénère. Sont de nouveau libres. Oh. Nos dormons Qu'y a-t-il Les voies temporelles. Elles sont bouleversées. Mais elles restent voilées. Une force ténébreuse nous menace. Je me demande qui c'est. Nous avons peu de temps pour nous préparer à leur assaut. La témérité de Razaghet lui a coûté la vie. Et les autres ne commettront pas la même les incarnations vont attendre patiemment leur heure, tout en reprenant des forces. Dans ce cas, nous devons prendre les devants. Bon, bah s'expliquer. Avant qu'il soit trop tard pour les vaincre. Ce sera difficile. La maîtrise qu'Iridicron a de la Terre leur permettra de se cacher là où nous ne pouvons les atteindre. Pourquoi cet Iridicron vous contrarie-t-il à ce point Des trois qui ont survécu. Viranoth et Firaka ont toujours été fidèles aux idéaux des Incarnations. Mais c'est Iridicron qui a été le véritable déclencheur de la guerre. Il a été le dernier à être capturé et le plus difficile à contenir. À la fin, il n'a pas hésité à recourir aux pires extrémités pour pérenniser leur cause. Son profond désespoir le rend extrêmement dangereux. Je crois que les autres incarnations n'ont jamais pris la pleine mesure de sa folie. Nous ne devons pas perdre espoir. Leur guerre approche à grands pas. Et si nos pouvoirs Aspectraux nous font encore défaut, nous pouvons nous unir à nouveau. Soigner les vols blessés et consolider nos alliances. Ce n'est qu'ensemble que nous avons une chance de l'emporter. Ensemble. Ensemble. Ah Oh, c'est terrible. C'est terrible. Alors, du coup... Euh, donc, pour... Euh, pour revenir là-dessus, alors que je me fais je me fais prank. Donc, pour revenir là-dessus... Oh, mais c'est terrible Bon, désolé, j'ai eu, un... <rire> eu un... un imprévu, on va dire. Euh, donc, la cinématique avec... Euh... Donc, pourquoi je parle de cinématiques de bonne qualité, de bonne facture euh, ça C'est un truc que j'évoque souvent en live. On a deux types de cinématiques avec Dragonflight. Bah, vous avez les cinématiques qu'on appelle CGI, même si en fait elles sont toutes faites par ordinateur, donc ça n'a aucun sens. Mais pour que ce soit plus clair et plus lisible, vu qu'il y a plusieurs types de cinématiques, nous avons... Les cinématiques euh, type CGI, donc les très très belles qui sont souvent prévues pour les débuts d'extension, la cinématique d'extension de, de l'extension tout simplement. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les cutscenes, donc vraiment les des cinématiques comme celles qu'on a vues au tout début en fait, hein, celle-ci, euh, vraiment une cutscene. Et je rappelle que Le Caveau des Incarnations a sa... Euh, c'est la première, c'est le premier raid qui a tout simplement une cinématique, une cutscene pour conclure justement un raid. Donc ça c'est très bien, on espère... J'espère, ça met un peu de pression aux devs, mais j'espère qu'on aura ça pour toutes les... Ce qui serait cool c'est d'avoir ça pour toutes les toutes les prochaines, on va dire, pour les prochains raids, même si ça leur met ça leur met une certaine pression. Donc ça c'est plutôt cool. Et euh, nous avons ensuite deux types de cinématiques in-game. Celle avec... Euh, celle que j'appelle bon, ça les cinématiques Shadowlands, parce que c'est vraiment Shadowlands qui en a mis à fond les ballons. Où on a notre personnage qui est présent, là vous voyez mon nain euh, qui est présent, et donc votre personnage est chargé. Et à Shadowlands, et eh bien généralement les cinématiques étaient dégueulasses, hein, je les trouvais vraiment dégueulasses, avec euh, bah, en fait les personnages qui parlent, mais avec juste le, le slash dire en fait, et du coup ils nous font des, vieux, des vieilles gestuelles, les bouches qui... comme ça, et c'est immonde, hein, on, on les voit se déplacer comme des robots, les mouvements de côté, etc. Il y en a encore hein, sur Dragonflight, mais. Dragonflight a intégré aussi des cinématiques un peu comme la dernière de Shadowlands avec euh, euh, l'arbitre où on avait quelque chose d'assez intéressant, la dernière hein, vraiment celle avec la renaissance de l'arbitre où ils avaient essayé de, de mettre une meilleure euh, animation euh. et donc Dragonflight reprend un petit peu ça en le faisant encore mieux et là on a ce genre de cinématiques dans Dragonflight qui sont très très belles. Et euh, il y avait celle, j'en avais parlé un petit peu celle, entre la discussion entre Irion, et, euh, entre Raishun et, et Alexstrasza, qui était très très cool, que j'avais choisi de ne pas analyser en... Mais franchement, elle mériterait son analyse parce qu'elle était très très cool. Et je l'avais fait en stream, mais pas, pas sur YouTube. Pour le coup, celle-là, elle est tellement importante vis-à-vis -vis de la fin du raid que je me devais de l'utiliser. De et euh, bah, elle est vraiment de très très bonne facture, cette, cette, euh, cette euh, cinématique. Et du coup, la, la petite cutscene plus cette cinématique... Et eh bien rendre la fin du raid vachement intéressante. Mine de rien, c'est une fin très très satisfaisante, très agréable. Où on nous parle vraiment des tenants et des aboutissants, des menaces. Euh, globalement, de... enfin, c'est presque une, envie de dire, une roadmap, hein. euh, ce qu'on vient de nous, nous montrer, c'est vraiment un petit peu la carte de ce qui va arriver, et ça c'est une très bonne chose, en nous montrant aussi du développement de personnages, des sentiments, etc. Et une animation vraiment euh, magnifique, hein. vraiment les animations visuelles des personnages, euh, leur regard et tout. Enfin, moi je, je, je l'ai revu plusieurs fois, et je vous conseille de la re-regarder et de faire attention là par exemple. Notre attention va forcément être focalisée sur la personne qui parle, donc là par exemple c'est Kalegos mais regardez les animations faciales, re regardez la cinématique derrière, regardez les animations faciales de, Ka de Khadgar quand c'est kalegos qui parle, d'Alex quand c'est Nosdormu qui parle, etc. Vous allez voir c'est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant et on aimerait que ce soit que des cinématiques comme ça, hein, euh, parce que c'est plus facile à développer que des cutscenes. Donc j'espère qu'on on aura, euh, parce que ça se voit en fait, la, la, la, la distinction entre les deux se voit très très vite. Notamment par exemple la fin euh, des quêtes du vol bronze, où vous avez une cinématique dégueulasse, où Eternia est libérée, elle est dégueulasse, c'est factueux, vraiment c'est très très moche. Et juste après vous avez la discussion entre Nosdormu et, et Chromie, qui est avec le nouveau rendu de cinématique, qui rend très très très très, très bien. Donc voilà, euh, là on nous, Kaleigos et Kadgar qui font leur rapport pour nous pour préciser aux deux autres aspects que euh, eh bien, les incarnations primordiales sont libérées, donc on voit On voit qu'ils sont déçus <rire> et la tête de Nosdormu me fait mourir de rire par contre là c'est peut-être le petit, le petit truc c'est pour ça que ça me fait rire et surtout voilà oh qu'est-ce qui se passe Nosdormu eh bien Nosdormu a la migraine hein, Les timelines sont bouleversées et encore une fois, la vidéo sur nos Dormes arrive, donc je ne vais pas trop m'étendre sur lui, mais euh, encore une fois, eh bien quand on a besoin de lui, euh, il n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore, et donc on aura, quand, il pourra enfin agir quand le scénario aura besoin de lui, évidemment comme d'habitude. Euh, mais une force ténébreuse nous menace, et ça c'est assez important, parce que c'est quoi cette force ténébreuse C'est Qu'est-ce que ça évoque Qu'est-ce que ça sous-entend alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué, euh, en fait, on vient de se rendre compte avec euh, Evanesor quand on a fait le, le pexing, parce qu'on fait les quêtes de renom, etc. On n'a pas encore tout fini, notamment la 19 Valdraken, donc ne spoilez pas, merci. <rire> Mais euh, globalement, eh bien, euh, Nosdormu, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le, le vol infini est très peu présent pour le moment sur Dragonflight. On l'a eu sur, avec Eternia sur les quêtes du Vol Bronze, mais sinon, en fait, le vol, le vol Infini est quasiment pas là. Et la Force Ténébreuse qui menace et qui bloque un petit peu sa vision sur ligne temporelle, le fait qu'il en parle en tant que Force Ténébreuse, ça sous-entend Vol Infini. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au pré-patch, on avait du coup le Donjon d'Uldaman qui a été redoublé en partie sur l'introduction pour Dragonflight avec Alextraza qui nous fait un petit topo, et en fait on s'est rendu compte que probablement la quête pour Uldaman devait arriver, parce que dans, dans le scénario, elle se fait au niveau de la première quête de Valdraken, euh, donc de la, de la réputation, le concordat de Valdraken, c'est la quête de Renon 12 où normalement en fait à la fin de cette quête de Renon hein, 12 je ne spoilerai pas là-dessus, mais il y, y avait normalement... Ça semble être logique qu'on aille, parce que Alexandra nous fait un résumé du caveau, enfin du d'Uldaman. Et donc il y a de grandes chances qu'à la base, il devait être prévu qu'Uldaman soit à ce moment-là et qu'on nous envoie là-bas. Parce que déjà, juste avant, il y a une quête pour, euh, pour, un, autre, euh, pour un autre donjon qui est euh, salle de l'imprégnation. Donc il y avait de grandes chances qu'en fait on nous envoie sur Uldaman. Finalement, ils se sont dit peut-être deux donjons, ça va saouler les joueurs, etc. Donc un seul. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Donc en fait, Uldaman ne euh, se, euh, se passe pas au pré-patch en fait. On a le moment de temporalité pour Uldaman. Et donc ce qui est important, c'est qu'à Uldaman, on affronte qui On affronte le vol infini avec le vol infini qui récupère le disque de tir. Disque de tir qui, euh, globalement, est le cerveau, en hein, gros, bah, <rire> qui est le, le, les souvenirs et la mémoire de tir. Très importante pour... Euh, permettre aux aspects de récupérer euh, leurs pouvoirs aspectro, donc les pouvoirs des aspects. Et donc, euh, bah, il y a, de... c'est sûr que le vol infini euh, reviendra à Dragonflight, c'est évident. On verra quand, mais euh, si on veut que les aspects récupèrent leurs pouvoirs, il va falloir le récupérer dans les dans les mains euh, du vol infini. Donc la force ténébreuse qui nous menace et qui bloque une partie des pouvoirs de, de Nosdormu. Je sais que certains d'entre vous vont penser au pouvoir des primalistes, mais en fait, parce que c'est ce qui est dit dans la, dans la campagne, mais ça n'avait aucun sens, les primalistes n'ont pas de pouvoir sur le temps. Donc euh, quand Nosdormu dit oh là là j'arrive pas, mes visions sont troublées à cause des primalistes, ça c'est ta gueule scénario, hein, parce que c'est pas possible. Mais là pour le coup, c'est pas cette fois les primalistes, la force ténébreuse, il faut entendre le vol infini. C'est le vol infini qui peut bloquer euh, les pouvoirs des, du vol bronze, donc ça c'est plus euh, logique à ce niveau-là. Nous avons euh, derrière peu de temps pour nous préparer, blablabla, bla bla bla bla bla, la témérité de Razaghet lui a coûté la vie et les autres ne feront pas euh, cette même erreur. Alors déjà c'est peut-être un peu dur pour Razaghet parce que je trouve qu'elle n'a pas été si nulle que ça pour, pour, pour la campagne, hein. c'était plutôt intéressant comme je l'avais évoqué, avec l'idée vraiment qu'elle déplace ses pions, qu'elle agit elle-même aussi, euh, pour le coup vraiment le boss était plutôt euh, intéressant dans sa manière de se mouvoir sur la carte. Hein. Ce que je reproche juste c'est que de temps en temps la météo soit peut-être un peu trop mimi quand vous avez Razaghet en liberté, mais... Euh, Globalement c'est quand même vraiment très bien fait la présence de Razagat sur les îles aux dragons. Euh, donc les incarnations vont attendre patiemment leur euh, retour. Alors ça c'est assez intéressant, c'est globalement comme ils viennent de se libérer, ils vont attendre un petit peu de récupérer leur pouvoir, c'est dit par le scénario. Moi j'avais, c'est pour ça que je dis, ah bon c'est expliqué, si vous ne comprenez pas c'est qu'en stream je m'étais dit, bon globalement, généralement quand un raid se termine c'est souvent blablabla. Bla bla bla bla bla. Puis ensuite il y a une espèce de coupure temporelle en mode, euh, bah faut attendre le prochain patch et du coup pour, euh, en attendant le prochain patch, il y a cette espèce de coupure scénaristique. Et au final, ils ont expliqué que... La coupure scénaristique est expliquée avec l'idée que les incarnations vont attendre patiemment leur heure, tout ça, tout ça. Et souvent, c'est soit pas expliqué, soit... Oh, le, prima qui doit, le primus qui doit aller chercher un truc, machin. Bon, c'est pas... Généralement, c'est assez... Euh... C'est assez peu maîtrisé. Là, pour le coup, c'est vraiment maîtrisé avec l'idée qu'ils vont attendre avant de frapper à... Frapper, à... frapper à un moment. Et ils vont utiliser les pouvoirs d'Iridicron de la Terre pour se cacher. En soi... Euh... En soi, c'est plutôt pas mal. Ça explique aussi pourquoi ils n'attaquent pas tout de suite Valdraken, par exemple, parce qu'on serait tenté de dire que bon bah ils sortent de leur prison, ils attaquent direct Valdraken. Parce que, alors, on verra comment ce sera fait, ça on attendra le prochain patch, mais c'est vrai que euh, au final, pour le moment, les incarnations primordiales sont euh, sont euh, en fait on le la balle dans leur camp, en fait. Hein. Pourquoi Parce que bah Razaghet était toute seule, c'était une seule incarnation primordiale. Razagat contre euh, deux aspects Alexstrasza. Euh, Alexstrasza et Nosdormo. Kaleigos, bon, lui, euh, c'est un sous-aspect, on va dire. C'est pas non plus un non-aspect, mais c'est pas vraiment un aspect... Kaleigos, euh, il, es il est moins puissant que Maligos. Hein, euh, c'est pas l'aspect originel, tout ça, tout ça. Donc plus plus mou ça fait deux aspects même s'ils ont perdu leur pouvoir ils ont quand même encore une bonne, bonne part ça reste des aspects hein. euh, donc ils, ont quand même, ils sont quand même assez puissants on a derrière le vol noir effectivement il n'y a, a pas grand monde donc pour le moment en termes d'aspects tout ça tout ça Ritra, c'est pas un véritable aspect elle a jamais été infusée du pouvoir aspectral, donc euh, bon même si Kaligos lui l'a été pendant très peu de temps. C'est un peu pareil. Hein. Mais globalement, c'est assez logique que Razaghet soit en infériorité. Il y a 5 aspects pour 4 euh, incarnations primordiales et déjà en 1v2. 1v2, voire plus, avec les autres dragons euh, qui peuvent euh, notamment bon bah, Merisra, euh, Irion, on va dire Irion plutôt que Sabellian, ou... Du coup, Calégos, euh, elle est quand même en infériorité numérique. Le truc, c'est que maintenant, Razaget n'est plus, certes, mais il y a trois incarnations primordiales qui se sont libérées. Trois incarnations primordiales, on a vu quand 1v1 Razaghet a battu Alexraza, on sait que. Ils sont, ils, en gros on sait à peu près que les 4 égale les 5 en termes de puissance donc une Alex Razak a plus ses pouvoirs comme à l'époque bah, en plus elle perd en 1v1 contre, contre Razagat. donc en soi les 3 on le, le dessus en fait les 3 sur le papier ont le dessus déjà si on fait juste 1v1 <rire> avec un autre 1v1 euh, normalement les aspects perdent quand même donc euh, ils sont en spiritualité numérique en fait donc c'est au moins expliqué de dire que ils doivent récupérer un peu leur pouvoir avant de frapper ça c'est bien parce que sinon c'est vrai, vrai que le scénario bah, n'a aucun sens, hein. ils ont juste attaqué joué GG Will play, vous avez gagné donc euh, là dessus c'est pas mal je dirais, euh, on verra on verra comment ça va se passer, mais ça va donner du temps du coup aux aspects pour récupérer probablement leurs pouvoirs aspectro. Ça devrait être le prochain patch, hein, en gros, en hein. 10.1, on devrait avoir justement une, une course pour récupérer les pouvoirs aspectro. Donc peut-être aussi le méga donjon qui serait lié au vol infini, éventuellement, on sait pas. Nous verrons, le méga-donjon, est-ce qu'il sera in intégré dans l'histoire Généralement, le, le méga-donjon n'est pas du tout en raccord avec l'histoire de l'extension. On l'a vu avec Tazavesh. Alors, c'est un rapport, mais de loin, en fait. C'est plus ce grosse quête secondaire que vraiment quête principale. Donc, on verra, on verra comment ça va se passer. Euh, sachant que, voilà, la maîtrise, maîtrise irrédicante de la terre lui permettra de se cacher, tout ça, tout ça, et d'attendre le bon moment. Alors, certains évoquent peut-être qu'on aurait une, un pas de shooter, etc. Pourquoi pas Un pas de shooter pourrait être l'occasion de permettre de tester un petit peu les attentes des joueurs vis-à-vis d'une extension elle-même sur euh, sous terre. donc ça, pourquoi pas, on verra, on verra même si il y, y, y a des endroits, on sait que de toute façon, la 1, on devrait aller aux au rivages interdits, non, ah, c'est même la 10.0.5, je crois, les rivages interdits, je ne sais plus, mais euh, point, point, point s'il y a une point 3, euh, normalement, il y a quelques endroits qui ont été teases, notamment bah, les, euh, dans, dans les livres d'Uldaman, tout ça, tout ça, donc... Est-ce qu'on les verra sur cette extension ou est-ce que c'est des cartouches qu'on se garde pour plus tard Ça on verra. Euh, pourquoi cet Bla blablabla Alors là c'est très important. La, la question de, de Khadgar est très, très importante. Pourquoi cet Eredicron vous, vous t il autant Et on a du coup la réponse qui est qu'en fait Viranos et Firaka ont toujours été euh, loyaux aux idéaux des primalistes, tout ça, tout ça. Ce qui est intéressant c'est que Viranos et Firaka, eh bien donc Viranos je rappelle c'est... Euh, Vir, donc c'est euh, la glace, et Firaka, Fire, le feu. Donc c'est de là, il y a de grandes chances que ce soit les boss de la, euh, de la point 1, en fait, que ce soit les grands, euh, les grands boss de la point 1, un peu le frère et, frère et sœur euh, feu et glace, il y, y a des chances que ce soit un truc comme ça. Et derrière la phrase qui nous indique qu'Iridicron, lui, est un peu plus... Euh, euh, le véritable déclencheur de la guerre, que Ridicron est complètement taré, prêt à aller au... enfin Il, il est euh, désespéré, qui est prêt à tous les moyens, tous les, vice... enfin, tous, les, euh, tous les coups bas possibles pour gagner, etc. Euh, voilà, À la fin, il n'a pas hésité à recourir aux pires extrémités, tout ça, tout ça. Et que les autres incarnations n'aient pas euh, potentiellement pas appris la pleine mesure de sa folie alors, ça, moi je rigole parce que ça fait très des swings en fait. Hein. Un dragon lié à la terre qui est désespéré et qui euh, est prêt à tous les. à tous les. on va dire les extrémités, la fin justifie les moyens pour, euh, pour gagner, pour réussir, ça fait très des swings, hein, ça fait très Nelsarion et. Du coup, euh, est-ce que Iridicron. Euh... Parce qu'il y a un moment donné où on va aller vers le vide. Il hein. <rire> y a forcément un moment donné où on va aller vers le vide. Bon point d'ailleurs, Razaghet ne tombera pas dans la malédiction du vide. Ça c'est très bien. Mais il y a un moment donné où on va, aller avoir, on va avoir du takoyaki. On va avoir des, des, des poulpes. On va avoir des, des tentacules. Donc... Euh... Et je rappelle que le vol infini, c'est déjà le moment tentacule, puisque le vol infini, c'est le vol de bronze, version corrompue, euh, qui euh, libère les dieux très anciens, tout ça, tout ça, Donc qui sont soumis aux dieux très anciens. Donc au final, il euh, y a des chances qu'en fait, la le prochain patch, enfin la 10.1... On affronte Firaka et Viranos, la point 2 on affronte Iridicron, et la point 3 eh bien, on affrontera le vol infini avec, euh, avec Murosonde, ça c'est ce que je pense, et c'est vrai qu'on a un peu la carte avec ce qui est dit, euh, la force ténébreuse qui est dans l'ombre qui n'est pas encore tout à fait montrée, et pourtant elle est déjà là, euh, Firaka et Viranos qui sont mis, un petit peu en, qui sont mis en dessous d'Iridicron en termes de, de menaces, on a à peu près l'échelle de menaces, enfin on a à peu près les trois grandes menaces qui arrivent en fait, et hein. euh, et le fight contre éventuellement Murozone, donc qui serait le boss de fin de l'extension, nous mettrait peut-être un bingo des trois télés, avec, pendant la mécanique de combat, euh, pourquoi pas, on, re on remonte dans le temps, donc on affronte Deathwing, on affronte aussi Galakrond. On verra, on verra ce qu'il en est, mais il euh, y, y, y a des chances que ce soit ça. Donc, euh, globalement, cette cinématique est assez cool, même si c'est vrai que Iridicron, le dragon fou de la terre, tout ça, tout ça, ça fait un petit peu... Euh... Quand même, hein, ça fait un petit peu trop, visible, Mais nous verrons, sachant qu'on devrait apprendre aussi d'autres choses sur Deswing. Ils ont déjà commencé à rappeler un petit peu avec l'histoire drag-tear et tout euh, le passé de Deswing. Je rappelle que la prochaine zone, ce sera normalement le cave le, les rivages interdits, donc l'endroit où Deswing a créé les drag-tears. Donc on devrait, avoir des, on devrait avoir des, nouveaux éléments également sur sur Deswing. Avant qui s'appelle Deathwing d'ailleurs. Donc voilà, je trouve cette cinématique assez cool. À la fin on a le ensemble. Très intéressant aussi de voir la réaction de Khadgar vis-à-vis des paroles de Kalégos kalegos qui, qui a souvent eu des problèmes de confiance en soi comme, euh, comme dragon. J'ai fait une vidéo sur euh, Calegos avec euh, l'idée qu'il euh, a remplacé beaucoup de personnages dans, dans l'histoire et le, le lien avec le Thor, bah, c'est Crassus, Corielstras hein, qui n'a pas le droit à son hommage d'ailleurs Dragonflight, je trouve ça assez dommage. Le camp d'Antonidas aurait dû s'appeler le camp de Crassus ou le camp de Corielstras euh, à mon sens, mais bon, tant pis, Antonidas il a aucun rapport avec les dragons, il, au contraire il les a fracassés à la, à la deuxième guerre. Que tu mets Tor dragon, bah tu penses au dragon qui était dans le Tor Crassus. Donc euh, c'est intéressant de voir l'idée voilà, que Kalégos cette fois il, il, prend un peu, il prend son envol, sans mauvais jeu de mots, et que du coup avec son discours, eh bien, Khadgar a l'air euh, tel, un, tel un tuteur fier de lui, alors que Khadgar est plus jeune que Kalégos. Mais euh, il a l'air d'être, euh, il voilà, y, y, y a encore une fois ces traits du visage qui sont très intéressants. Ce qui semble indiquer du coup, eh bien, euh, la, la fierté d'être ensemble. Et on notera que justement tout le monde est ensemble, tout ça. Euh, et qu'au final, le seul qui ne dit pas ensemble, c'est Nos euh, Bien entendu, après, ça aurait fait beaucoup si tout le monde dit ensemble. Mais voilà. Euh, c Parce que Nos lui, euh, il n'est il est, il est pas encore tout à fait refait. Et on notera encore une fois l'absence du vol vert hein, sur cette cinématique. À dont de No euh, donc voilà, voilà, un petit peu long euh, cette analyse, mais il y avait deux cinématiques en même temps, et euh, la dernière est vraiment intéressante pour le coup, pour nous euh, paver un petit peu ce qui va arriver dans l'extension. Alors moi ce que j'évoque, ce sont des, des hypothèses, des théories. Euh, sur Shadowlands, je me suis pas trop trop trop mal démerdé sur mes calls, donc euh, à part Bolvar bien sûr, euh, <rire> mais euh, globalement ça va, en termes de calls, je pas été trop mal pour Shadowlands, et là ça fait vraiment une... presque une carte qu'on nous met. Alors... Il y a encore une fois, c'est pas sûr, donc peut-être que Iridicron sera, euh, qu Iridi sera le boss final de Dragonflight. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense pas qu'Iridicron sera le boss final de l'extension. Peut-être peut que je me trompe. On, nous verrons. Le temps nous, nous, nous le dira. Mais euh, je vois beaucoup plus Murozon en, en boss final. Mais nous verrons. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour la prochaine. A plus dans le Nexus. Salut Oui alors euh, beaucoup de gens m'appellent euh, Iridicron. Iridicron et quand j'étais à l'école c'était difficile parce qu'on me disait Iridicon. Et euh, du coup, pour aller mieux, bah je suis euh, Malganière sur ces réseaux sociaux, voilà. Donc euh, faites en sorte d'aller bien comme moi. Non je vais pas bien, je vais pas bien du tout, je vais être un grand méchant. Graou, Graou, je suis le dragon. <rire> voilà. <rire> et puis je suis fou, je rigole tout seul. Sur un écran noir en plus. Alors, on est sous terre, hein on n'a pas la lumière là. Oh, les connards, vous me suivez?